Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, voici les toutes premières images de mountain bike du Mont Rignal. Donc, qu'est-ce que c'est le Mont Rignal? C'est pas compliqué. C'est une euh, montagne de ski sur la rive sud de Québec, à environ 45 minutes des ponts, reconnue pour le ski pour le snow, évidemment. Donc, depuis le printemps passé, il y a des bénévoles qui travaillent à faire un réseau dans la montagne. Ils ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour faire un petit réseau, super le fun. On va aller faire euh, la petite bleue, qui est une création de sentier boréal, super le fun. On va aller faire des petites labs, des petites sections euh, courtes, mais super trippantes. Et pour la finale du vidéo, je vais aller vous montrer l'ancienne Coupe Québec de Dan Donc, c'est une noire, super old school, un bon défi à faire. Ça fait qu'on prend les bikes puis on s'en va regarder ça. Arrête là. t'es prêt. Vas-y, mon cher. Alors, le ski réveille. C'est nice. Alors, la petite descente bleue qui a été terminée l'an passé. avec Mathieu à l'avant qui me fait visiter le centre. Wow! <rire> Ouf les pneus de bourg. sur la slab. Ce qui torche à droite. On drop. et oui, la drop comme ça C'est la fin pour finale. au la fin avec la DH ça va être celui là alors la ski descend. Création de sentier boréal. une petite slab de roche à l'entrée. Oh, that's nice. Oh cool. Wow. the <laughs> nice, <laughs> <laughs> <laughs> C'est parti Oh que c'est beau C'est beau hein? Oui, c'est le fun, c'est entre le, les zones de terre et les zones plus techniques Wow! Oh ça va être rapide ici! Wow. Ça dit c'est que ça s'arrête! Fait que ça, ça va être un saut, j'imagine! Wow! Super! Alors, on est en haut de la montagne, on va aller faire, hein, c'est une coupe Québec de Danil. Qui s'appelle la skivarance. Ok, c'est vraiment old school. <rire> Solide. <rires> Vraiment au secours. J'adore. Monsieur celui qui fait de la course ici depuis très longtemps, on essaiera de la suivre. <rires> <Hey>. <rires> mm -hmm. <laughs> oh my god <laughs> non je te pas prends ça ta parouette Comme tu dis, pas si mal Il faut que on rentre dans la barre, dans le dos là Ouais, exact, c'est là à la vite. si on un gros wall ride <rire> oh nice la ligne Strava <rire> J'ai pensé que t'étais dans âge comme c'est vrai le tuyau! <rire> Super, un gros merci! Yes! Ça fait qu'un immense merci à Mathieu de m'avoir fait découvrir le réseau. J'ai adoré. Super belle petite place. Donc, pour ce qui est de l'ouverture, ça va se faire samedi le 2 juillet. Le matin, ça va être pour les membres fondateurs. En après-midi, c'est ouvert à tous. Euh, il doit y avoir un petit peu d'animation, un petit peu des food trucks, jeux pour les enfants, tout le kit. Ça devrait être super le fun. Donc, quelques pistes ouvertes pour l'ouverture. Sinon, bien, je vous invite à venir essayer le réseau euh, au courant de votre été. Évidemment, les autres prévoient plus de développement dans les prochaines années, dépendamment comment que ça va. Et de mon côté, on se dit au revoir et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Salut guys!